de voir ce que le juge dira. Maître, à quoi doit-on s'attendre Tout a joué contre nous. Le temps de la preuve, le retournement spectaculaire de notre témoin. Et ma foi, cerise sur le gâteau, les accès de colère de votre soeur. Tout cet investissement pour rien. Alors les enfants, comment vous sentez-vous à l'approche du verdict Comment te sens-tu après avoir salué le nom de ton frère autant Comment te sens-tu après avoir balancé de tels mensonges C'est la guerre. Et à la guerre, tous les coups sont permis. Tu n'as donc aucune dignité Aucune fierté hey, On ne va pas à la guerre avec les fleurs, ma petite. Qu'est-il d'un ton cynique Et quand tu te regardes dans une glace, oncle Martin, que te dit ta conscience Martin, tu as bien fait d'aller en guerre contre tes neveux avec des coups bas et d'horribles mensonges, c'est ça c'est vous qui l'avez voulu ainsi. Je vous ai même supplié pour qu'on n'en arrive pas là. Hein? Non content de ça, vous avez voulu qu'on en arrive là. Je ne peux pas vouloir votre bonheur plus que vous-même. Papa sera bientôt de retour, Vermine. Fermine. Fermine toi-même. Et je verrai si tu feras encore autant le fier. Nous souhaitons tous le retour de Maurice. Et quoi qu'il me dise ou fasse, je ne vais jamais porter plainte contre lui. Comprendrez qu'il y a toujours dans cette famille des gens qui ont la notion du droit d'aînesse. Contrairement à vous. Oui, c'est ça. Ça Parez-vous. Le tribunal de commerce a statué dans l'affaire concernant les enfants de Maurice Adjobi contre Martin Adjobi. Pour l'accusation de malversation financière et d'utilisation des biens communs à des fins personnelles, le tribunal déclare que les plaignants n'ont pas pu apporter la preuve irréfutable que le virement de 580 millions fait par M. Martin Adjobi a été utilisé à des fins personnelles. L'accusation est donc non fondée. Cependant, nous recommandons que le gestionnaire des biens fasse preuve de bonne foi significative en associant au maximum ses accusateurs. En tant que représentant de leur père absent, à la gestion neutre du patrimoine familial. Je vous remercie. La séance est levée. On garde ne pas l'agir. On lâche pas la Merci, monsieur les enfants, soyez à l'heure demain au travail parce qu'on a perdu une journée, il faut la rattraper. Vous prenez tout ceci pour une blague, N'est-ce hein pas? Après ce qui vient d'arriver, vous pensez vraiment que c'est une blague? Jubile autant que tu peux, ça ne fait que commencer. Ce groupe, on y travaille depuis tout petit. Nous avons mis toute notre énergie à le développer et à lui rendre la richesse que vous lui enviez aujourd'hui. N'allez pas croire, n'allez pas imaginer un instant qu'on va vous laisser détruire tout notre travail et notre patrimoine. J'ai peur. <rire> Ma petite Sandra. <rire> tu sais quoi J'ai une certaine admiration pour ta naïveté. Et j'ai appris à te connaître, et franchement. Tu n'abois plus que tu ne mords. Petite sotte, je n'ai pas encore commencé à mordre. Mais le moment venu, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Allez, on se va. N'oubliez pas, hein. Bye bye. Posez-vous bien. <rire> euh, euh, euh. J'ai dit d'arrêter de les provoquer, non Combien de fois je vais te dire ça Arrête maintenant. Tu ne t'en abstiens pas non plus. Je ne fais que suivre ton exemple. Ce sont mes neveux. J'ai une légitimité. Pas toi, l'étrangère, qui essaie de les voler. Si tu continues de les provoquer comme ça, ils resteront braqués. Mais c'est elle qui a commencé. Je ne fais que rendre les coups, moi. Écoute, nous sommes dans une position pas tellement confortable, contrairement aux apparences. Tu commences à avoir peur de maintenant. Je n'ai peur de personne, moi. Pourquoi te mettre dans des états pareils Parce que j'ai un objectif à atteindre. Oh, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Évitons de nous éterniser dans des batailles inutiles. Ce sont les petites batailles gagnées qui emmènent à de belles victoires, mon chéri. Mais pas ce genre de bataille de, de bassesse-là. C'est fini maintenant. Arrêtez. Évitons tout cela maintenant. Désormais, on va, ne on va plus faire de provocations. On va passer à une nouvelle stratégie. On va changer de manière de fonctionner. Appelle Lucien. Réunion au bureau tout à l'heure. Ce sera fait. Très bien. Mais ne me gifle plus de la sorte. Surtout devant le chauffeur, et encore moins devant les membres du personnel. Ne me gifle plus tout court, sinon je te tue. Vous voulez renoncer à la bagarre pour restituer à vos neveux tous les droits qu'ils vous réclament Non, pas du tout. Loin de là. Heureusement. Car j'ai pris de sacrés risques en témoignant contre eux. C'est certain, maintenant, je vais perdre mon boulot auprès de Maurice. Écoutez, vous et moi sommes désormais dans le même bateau. Alors, il ne faut pas qu'il coule. Lucien je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait et tu en seras pleinement récompensé. Tu seras riche sans avoir besoin de travailler, même si mon frère revient. Aujourd'hui, si je te fais venir, c'est parce qu'il me faut ton aide pour la suite. Je vous écoute. Tu vois, mes neveux ont été beaucoup plus créatifs que je l'aurais imaginé. Il nous faut une nouvelle stratégie, afin d'éviter le conflit frontal et la casse. Oui, mais vous pourriez éviter tout conflit. Il suffirait pour cela de prendre ce dont vous avez besoin et de partir d'ici. Après le dernier virement de 580 millions et les recommandations de la Cour, je préfère ne pas prendre des risques. Ça ne fera que leur donner des arguments et ils pourront me, me, me, me, me traduire au pénal. Et si leur papa revient J'ai parlé aux médecin. Même s'il sort du coma, ça prendrait des mois, des années. Et on a du temps. Du temps Pourquoi exactement si je puis savoir Du temps. Pour transformer le groupe. Dans les prochains mois, nous allons quitter l'agro-industrie pour le divertissement. Ça rapporte beaucoup plus et c'est moins salissant. Mais vos neveux n'accepteront jamais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un plan. Pour que je me débarrasse de définitivement mais sans trop de casse..! Eh bien Monsieur... Le conseil que je peux vous donner est le suivant... Ne combattez pas vos neveux..! Mettez plutôt... La zizanie entre eux..! Là ça commence à devenir intéressant... Continuez..! Eh oui..! La bonne vieille recette... Diviser pour mieux régner..! Nos anciens ne nous enseignaient-ils pas que... Des tiges de bâtonnets ensemble sont pratiquement impossibles à briser... Par contre... Si on les détache... Et qu'on les sépare... Alors... On arrive à les briser... Un à un... En quoi s'agit Ma chérie, amour. Ce n'est pas que je veuille briser votre enthousiasme, mais il faudrait au préalable pouvoir les séparer. Toute force a une faille par laquelle il faut entrer. Et... Quelle est la faille des enfants de mon frère Le maillon le plus faible des trois. Henri..! Mais ça va pas me faire venir dans un endroit pareil en pleine nuit. Tu, tu, tu débloques complètement, Rosan. Hey, je rêve. J'ai ton avenir entre mes mains. Je pourrais te déloger de ton palais de milliardaire, te renvoyer directement dans la rue et toi tu la ramènes. Enfin moi je. Tiens, c'est quoi tiens, tiens, voilà c'est tout ce que j'ai pu récolter, d'accord Prends tes bijoux euh, et, et, et, et je te préviens, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Quoi Allez bon vent. Eh, hey, mais tu te moques de moi Je suis sûr qu'il y a à peine 5 millions là-dedans Lâche-moi C'est tout ce que j'ai pu avoir. Quand vous voulez encore, quand vous voulez On s'était mis d'accord sur 10 millions. Alors contente-toi de ça et laisse-moi tranquille. C'est moi qui donne les ordres ici. J'ai besoin de mon argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse que je braque une banque hein Ça me pose pas de problème. Moi, ça me va du moment que tu me payes. Rose, ne joue pas avec moi. Laisse-moi trois mois. En, en trois mois, je peux avoir le reste. Trop long. Mais écoute, c'est tout ce que je peux faire. Alors, je vais terminer le travail Quel travail tu parles ces gens-là, là, ces riches, dans leur belle demeure, ont tous des bijoux très précieux. D'ailleurs, ils les remarquent même plus. On va se mettre d'accord. Si tu me laisses les collecter, moi, ça me va, et on sera quitte. Tu veux que je simule un faux cambriolage dans ma propre maison Ouais, C'est ça, Claudine. Un beau cambriolage. Comme au bon vieux temps.